Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une ouverture Et oui, ce ne sont pas les deux Overlord, parce que malheureusement je ne les ai toujours pas reçus. Mais en faisant des courses pendant le confinement, je suis tombé sur ceci Vous connaissez tous ce que c'est, hein, bien évidemment, la tinbox dorée. Oui, il en reste encore Il en reste encore. Donc voilà, la petite ouverture de la tinbox dorée, et c'est parti Alors... Oh J'avais deux choix, c'était soit... Je ne l'ouvrais pas et je la garde en le collector ça je l'ouvre, ça fait trop longtemps donc je l'ouvre alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans oh, oh, oh, oh, les cartes promo c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait les petites cartes promo et trois boosters sarcophage doré nickel, alors on va regarder les cartes promo en priorité et nous avons pour commencer le dragon alors, est-ce que la mise au point va se faire je regarde le retour caméra Ah, j'ai pas l'impression qu'elle veuille se faire. Ah, ça y est, le dragon alternatif aux yeux rouges. Donc, nickel, vu que je suis en train de faire un deck aux yeux rouges, c'est parfait. Néo-planeur du Kaiser. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Ah, le dragon ailé de... Oh Ça, c'est nickel, ça. Ça, ça. Alors, ça, par contre, ça fait plaisir, puisque, justement, j'adore les yeux égyptiens. Donc, N de plus, N de moins... Et... Voilà non mais là en vrai je suis content d'avoir dans mon d'Ora et la dernière qui est bah, Sliffer le dragon céleste donc c'est parfait donc parfait deux petits dieux égyptiens en plus c'est nickel allez on va ouvrir les méga packs suspense suspense Alors adaptateur universel euh, Je crois pas que je l'avais eu celle-ci jusqu'à présent donc c'est nickel Promptocorn Ok portail de contact, laisser tomber sans cœur, une carte que j'avais mis une fois en side et qui m'a bien aidé lors d'un tournoi, institution mystique, mythique, pardon, transfert lien, transféreur lien, pardon, concours de regard, alors c'est si, par contre, si, si, je l'ai, et dessus, si je dis pas de bêtises, c'est... C'est trap... Non, je sais plus comment ça s'appelle, les personnages qu'il y dessus. D'ailleurs... Yami j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu l'histoire de ces personnages-là. Bref, Sorcière cyberse, nice, je ne l'avais pas non plus. Euh, Héros des Abysses, alors ça c'est pas mal. Alors par contre, comme il y a plein d'éclairages de partout, c'est ça qui doit faire nickel, mise au point. Ah, c'est nouveau, enfin j'ai fait un nouveau setup, plus ou moins j'ai changé de, de caméra sur 2-3 trucs. Donc Héros des Abysses, Faucon Dragon du Tonnerre, alors ça c'est nice, en plus en ultra, donc c'est cool. Salon de Jacques Jaguar, La Chimère Diplexer, dino luteur, roi T-Rex-Lutteur, Écarlate vampire Ah, Lutin-Tranchant-Mangeur de Coton et Ascension de Salamandre. Bon. Ok, ça va, c'est pas... C'est pas pourri l'ouverture, ça va, je suis plutôt content. J'aimerais bien avoir quelques monstres de danger, ça serait cool. Alors, émulateur Altergeist, ça c'est bien aussi, Altergeist. Euh, sachant que les cartes Altergeist sont plutôt sympatoches. Alors par contre, la mise au point, ce serait bien que tu te fasses. Ah bah voilà, on va la faire comme ça. au Pire, c'est pas grave. Là, que je règle, il y a encore des réglages à faire. Hein. Mais je me suis dit sa petite vidéo de ouverture. Étrimento, euh, qui Révilex, Croisédia, évolution, Revente terreur. Oh voilée, voilée Cupide. Je ne connaissais point le valet Cupide. On enfin, pas bon, le valet... voile Cupide. pardon. moi, j'ai La voilée, la voilée Cupide. Allez, elle est mignonne. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, partenariat Bouki, Dragon Horloge Cybers. Ok. Alors, ça, par contre, ça va être dans mon petit deck Cybers parce que j'ai un petit deck Cybers qui est assez sympatoche. Héritage du monde, lance du monde. Oh, cool. Lance du monde. Ah, putain, elle est belle en plus. Phoenix Chevalier du, du Cauchemar. Salamandre Renard. Ostinato. Entraînement Mersourure, toute situation. Donc, on est que Mersourure. Rafale Champion Mersourure. Dino Lutte Mondiale, Spartiate Horloge et Spiritualiste des Protecteurs du Tombeau. Et n'empêche, ça en fait des petites cacardes sympatoches, ça. Hein, ça en fait. Donc merci Leclerc en tout cas pour, euh, pour cette inbox dorée, j'ai envie de dire, parce qu'on n'en trouve plus beaucoup. Donc je suis assez content de pouvoir tomber sur une. Alors, Opératrice de sauvegarde, donc oui, c'est pour cyberse aussi. Celle-ci, je l'ai en plein de fois. Malheureusement, 3 trolls trop lents. Alors celle-ci, c'est pareil. Mandragor Farstar. Restauration des monarques. Dragon d'arrière-plan. Euh, anima Vente Terreur. Renouveau Croisédia. Petite chimère de la paresse. Dragon épée Borel. Oh par contre ça c'est cool le dragon épée Borel. J'ai ouvert en mode... Ouais, mais en fait c'est grave cool. C'est grave cool. Jusqu'au retour des armes nobles, Huldre truc. boss des protecteurs du tombeau, parfait. C'est le monstre qui me manquait protecteur du tombeau. Super protecteur du tombeau, Dinon Luthor, Capoiraptor et, et héritage du monde, baguette du monde et pour terminer, assaut de l'air, manœuvre, onde de brouillage. Ah bah cette ouverture là elle m'a bien fait plaisir. On oh, ne parle pas de monstre dangereux, je suis un peu triste, mais ça me fait bien plaisir. Bon en tout cas, euh, merci à vous d'avoir regardé cette petite ouverture d'héritage doré, héritage doré, héritage, doré. héritage du monde. Hein. Je suis en train de tout mélanger, c'est l'effet confinement, c'est effets secondaires. Euh, de la tinbox dorée, pardon. Ça me fait plaisir d'avoir un petit peu de cartes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouverte Et euh, c'est le petit truc qui fait plaisir en attendant que les duels overland arrivent. Et, arrive. et j'espère qu'ils arriveront vite. Maintenant je fais des gros bisous, je vous invite à follow la chaîne, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture ou une prochaine vidéo. Bye